voisin, c'est moi C'est ici héritier ah, Voisin, voisin C'était toi? Oui Comment? Comment? Ça va, ça va Ok Non, je suis venu Je as quelque chose Je vais manger avec J'ai mangé il y a longtemps Je vais voir si j'ai pu Héritier, voisin tu n'as pas l'habitude de demander comme ça? mais ça, c'est le temps, ça, le temps. Oh, Merci beaucoup, Et voisin voisin Non, faut venir, faut venir J'ai dit que il y longtemps oui, c'est parce, parce que j'avais voyagé. Tu avais voyagé. Oui. Ah, c'est bien. J'avais voyagé Mais c'est tu sais quoi ça là-bas? Là? je veux vous maintenant. Je suis venu. Je suis venu là. Tu veux vous partir? Oui. Et eh, enfin, je vais quelque chose rapidement. Et vous ah, bâtir, quoi? Tu as trouvé nouveau business? Non, non. Je eh, oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, okay. Tout à l'heure. Tout à Oui, oui, c'est l'heure. Continue Le gars Tout le le Tout à maison à et bien à peine de rentrer et dit qu'il veut encore ressortir. Celui qui vous doit deux ans de loyer là. Oui, il dit qu'il veut ressortir. Eh oui! Ah, vous verrez déjà? Oh, ok. Je ne vous ai rien dit, hein, profitez. Ah! Tout à l'heure. Aïe! Pourquoi tu me laisses taper deux fois Je sais que tu es à l'intérieur, je t'ai vu rentrer. Eh, hey, monsieur le gros, sentez Sentez Sentez oh, Qu'est-ce que c'est que papa? Tu, tu, tu, tu, tu as cru que pas, je t'ai pas venu rentrer Je m'en ai vu. Je ne savais pas. Pourquoi vous me dérangez comme ça Tu es le seul gros qui m'a. Tellement tu m'as. Ça fait combien de, de, de, de, de mois tu m'as pas payé la même chose. Ça fait deux ans seulement. Deux ans seulement. Pas de quoi Comment vous me dérangez comme ça Hein? Je sais que c'est l'héritage de votre papa, vous, vous, vous avez vous avez vous pouvez vous faire tout là. Pourquoi vous mettez Vous êtes un jeune comme moi. Hein? Quand je suis un jeune comme moi, mais là vous me dérangez pour à cause de deux, deux ans de loyer seulement. Moi mais j'ai des pastels et un truc là, gros, paracours là-bas. Hein. Je ne sais pas que tout là là, moi mais je peux amener ça à côté. Oui. Ne me dérangez pas, non, trop c'est trop. Ça va. Pour, mais toujours, c'est je suis jusqu'à. Vous, vous continuez tout vous dire que je suis là même. C'est pas bien. Moi j'ai des passées, il a à j'ai des là-bas. Moi mon papa, il a, il a des trucs à, à, à candy. Mais je Laissez-moi quand je vais finir de construire. Vous allez louer chez moi et faire deux ans sans payer. Et on soit que c'est kiff, kiff. Monsieur. Non, arrêtez de me déranger. Pardon. tout ce que tu viens de dire là, est-ce que tu as écrit ça sur un papier, tu as mémorisé Sinon, toi là, toi tu peux me parler comme ça. Vous savez que vous êtes mon propriétaire. Pourquoi tu peux me parler comme ça Mais il, il, il, attendez, pourquoi tu n'as pas transporté tes par celle de, de, de Golo Jigoro ou bien de Canada pour venir ici Et Nando, c'est quoi ton problème Je pouvais le faire s'il y a des camions qui peuvent m'amener ça de là-bas et à Cotonou là. Je, je pouvais le faire. C'est quoi Depuis... Non, Ringo, ouais. Chaque fois que je mange quelque part, je suis voilà. non, mais trop, là, Donc, je il Mais c'est trop, c'est trop. De maintenant, c'est fini. Je suis là, c'est d'ailleurs qu'il y a. Mais bien au pou. A few moments later, je vous ai dit de partir. Je ne pars pas. Depuis, je vais prendre mes deux le... ans d'arriéré avant de partir. Êtes, depuis le matin, vous êtes là. Je peux être là depuis, depuis 10 ans. Quand je, si, si je ne prends pas mon argent, je ne bouge pas. Et je vous ai dit, de héritier. Oubliez tout ce que je viens de dire. Héritier, Oubliez ça. Tout ce que je viens de dire, oubliez ça. Non, non, non. Depuis là, vous êtes toujours là. Ah, On est, est toujours là. là eh. Il a refusé de payer le loyer. Non, lui, là, il n'est pas sérieux. Tu de... n'es pas sérieux. Héritier. Hum? Tu es le plus ancien de la maison. Mmh. C'est que je passe comment Non, vous êtes venu pour récupérer votre sou, non Oui, oui, non, vous devez prendre avant de vous dire. Merci. à toi, tu connais mon cœur. Hey. Ah, pardonnez, ce qu'on va faire là, ce qu'on va faire, j'ai je, je, deux parcelles que j'ai payé à Tolly. Je, je peux je vais vendre ça et vous, et vous remettre là. Eh bien, vous, vous voulez payer ça et vous allez enlever Atorium. votre argent. aussitôt. vous allez enlever votre argent et me, et me donner le reste. Mais eh je vais rester dans la chambre et finir le reste.